Bonjour, noble paysan, c'est Princesse Mag et bienvenue dans Zoom, un nouveau genre de vidéo qui sortira tous les vendredis où je vais parler de personnages Disney. Commençons par le Chachayeur Cat. Le Chachayeur Cat, ou le Chafouin, ça m'a toujours fait rire, Chafouin, est le chat qui apparaît dans Alice au Pays des Merveilles. Il est considéré par certains comme le personnage le plus populaire du film. Son nom vient de la comté de Cheshire, lieu de naissance de Lewis Carroll, qui est l'auteur de l'œuvre originale, donc du roman. Il est aussi appelé Chat de Chester qui est l'ancien nom de la comté de Cheshire. Chafouin signifie rusé ou sournois, qui sont des adjectifs qui correspondent bien au personnage. On ne sait pas vraiment s'il est gentil ou méchant, étant donné qu'il apparaît lorsqu'Alice est complètement perdue, mais on ne peut pas dire que ses conseils soient très efficaces, ce qui peut laisser penser qu'il l'envoie vers de nouveaux problèmes volontairement. La chanson qu'il chante est en fait un extrait d'un des poèmes les plus célèbres de Lewis Carroll, Jabberwocky. Ce poème apparaît dans le deuxième livre d'Alice au Pays des Merveilles, de l'autre côté du miroir. Jabberwocky est également le nom du dragon de la Reine de cœur dans le film de Tim Burton, sorti en 2010. Le chat de Cheshire semble être le seul personnage du Pays des Merveilles à être doté de raison, car il est le seul à se rendre compte qu'il est fou, comme tous les habitants du Pays des Merveilles. Et voilà, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à proposer vos personnages en commentaire. Bisous et à la semaine prochaine Noble paysan, je vais vous emmener sur Periscope, Snapchat, Facebook. Noble paysan, suivez-moi, venez sur le bouton s'abonner.